Salut les gens, c'est ce First Day, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce 8 mai 2020, journée très spéciale, puisqu'hier nous avons eu du coup le droit à un teaser thriller de gameplay d'Assassin's Creed Valhalla, contrairement aux attentes de, de tout le monde. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Val. Salut On va alors s'attaquer à une analyse plus poussée, on vous balance l'intro, on enchaîne ensuite avec le thriller pour que vous vous le remémoriez, et ensuite, bah, directement l'analyse, c'est parti Le trailer ouvre sur le regard sublime d'Eivor aux yeux bleus, ce qui pour moi fait évidemment référence au regard de Ragnar Lossbrock dans la série Vikings. À cet instant, on peut apercevoir le même temple que dans les screenshots qui nous ont été dévoilés la semaine dernière, vous les avez à l'écran. Avec la présence des aurores boréales, il s'agit bien d'un temple en Norvège, territoire dans lequel le début du jeu se déroulera. On se situe ici dans une maison scandinave traditionnelle, aussi appelée hall. Avec le siège présent en fond et l'agencement de la pièce, on peut supposer que cette Halle est la maison d'Evor, puisqu'il est le chef de son clan. Pour ce qui est du visuel de cette statue, c'est clairement une statue du dieu Thor. La mythologie sera présente dans Valhalla, un peu à la manière d'Origins, c'est-à-dire de façon réaliste et terre-à-terre, terre, avec les vraies représentations et croyances de l'époque pour immerger le joueur dans le monde des vikings. Sur ces images, on peut voir la lame secrète d'Eivor, vraiment superbe Je la trouve assez différente de celle qui est vendue sur le store Ubisoft, j'y retrouve pas mal de détails absents de la réplique. Pour ce qui est de ce plan, on aperçoit Eivor masculin, on n'a pas encore aperçu la version féminine dans ce trailer si je dis pas de bêtises, donc il est torse nu avec de nombreux tatouages que l'on pourra d'ailleurs personnalisé il est à l'intérieur d'une maison vikings on voit qu'il a sa lame secrète au poignet gauche et sur ce plan de face on voit du coup la face intérieure du poignet de la lame secrète et bien sûr un petit bug de collision entre ses ceintures et ses obliques donc c'est pas encore avec cette gêne de console qu'on va avoir des jeux exemples de bugs on a le corbeau en haut à droite de l'écran, on ne connaît pas encore son nom et on peut voir le drakkar d'Evor et de ses 8 compagnons à l'écran. Cette scène se déroule en Norvège comme on peut le voir au niveau de l'environnement. On peut supposer qu'il s'agit du moment où Evor devra quitter la Norvège pour rejoindre l'Angleterre et le Danlow, royaume viking à l'époque situé en Angleterre. Alors après à voir si on sera obligé de se coltiner les 8 personnages tout le temps ou si on pourra choisir de faire loup solitaire et d'être seul sur son drakkar. Après c'est sûr, niveau réalisme, si on est tout seul c'est pas top. Sur ce plan, on voit donc Eivor qui est sur son dracar, et si vous regardez bien en haut à gauche de l'écran, on peut voir une tour, peut-être un point d'observation, ou alors un fort, on ne sait pas, on verra bien. À cet instant, on a un visuel sur le corbeau qui remplace l'aigle et qui aura plus ou moins les mêmes fonctions. On arrive ici sur les côtes anglaises, donc on voit que le trailer a quand même un sens, qu'il raconte tout de même une histoire, avec un Ever débutant en début de trailer qui part de Norvège pour arriver ici sur les côtes anglaises. Et il me semble qu'ici, on est du coup dans les campagnes anglaises, on peut observer un monolithe autour du cerf au centre, peut-être un sanctuaire, et on a une petite ferme sur la gauche, perdue au milieu de nulle part, et comme vous pouvez le voir du coup en bas de votre écran, la présence de sangliers dans le jeu. C'est pas étonnant, on les avait depuis plusieurs jeux, mais du coup, c'est bon à confirmer à cet instant, au premier plan, on a un soldat d'Alfred le Grand avec l'étendard du Wessex. On est en plein cœur de la campagne anglaise et on peut remarquer un petit hameau tout en haut sur la gauche de l'image. On y voit une église et au centre on peut voir une forteresse. Sur la droite on peut observer un pont, ce qui laisse imaginer la présence de nombreuses rivières. Enfin on a ce qui semble être des fortifications sur la droite de l'image, juste après le pont. Ici encore, bug de collision entre la cape et le bouclier. Depuis le temps que ces bugs existent, je trouve ça dommage qu'ils soient encore présents. Sur le plan suivant, on peut apercevoir un sanctuaire avec la présence d'un arbre géant sans doute sanctuarisé car il a une apparence semblable à celle d'Igdrasil, l'arbre monde de la mythologie vikings, et ensuite on a un visu sur le même arbre mais d'un point de vue différent avec un mégalithe gravé juste devant. Ici on a l'apparition du sanctuaire préhistorique de Stonehenge, alors je ne sais pas du tout si je le prononce correctement, mais on pourra le visiter en jeu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement le plus connu de tous les monuments mégalithiques d'Angleterre. Là nous pouvons voir des soldats anglais posés près de la berge d'une rivière, peut-être le retour de grands groupes d'ennemis en patrouille comme dans les précédents opus. Comme on vous l'avait dit la semaine dernière, il y aura plusieurs types d'ennemis et sur l'une des images qui nous avait été communiqué la semaine dernière, nous avions un ennemi de couleur jaune, contrairement aux autres qui étaient de couleur rouge. Et ici, on peut retrouver du coup ces soldats de couleur jaune, mais cette fois-ci, ce sont d'autres types d'ennemis encore, ce qui confirme encore une fois la grande variété d'ennemis qui sera présente dans Valhalla. Sur le plan juste d'après, on peut apercevoir un personnage qui me semble être un petit peu trop mis en avant pour pas être important, donc peut-être que ce sera un membre de l'ordre des anciens. Les amis, si la vidéo vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé de toutes les dernières nouvelles sur Assassin's Creed. Ici, on peut voir Evor qui lance le raid en appelant ses alliés avec le corps à la suite du débarquement, puisqu'on voit le drakkar juste à droite et la présence de fortifications sur la gauche. Tout à gauche, près de la fortification, on peut voir une espèce de corde, alors est-ce que ce serait le retour des tyroliennes Comme vous pouvez le voir, les éliminations en courant seront de retour dans le jeu, ce qui n'est pas étonnant, mais ce qui laisse supposer de nouvelles animations encore plus détaillées que jamais, puisque comme vous l'aurez remarqué, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu dans un précédent opus. Encore une fois à ce moment, nouveau type d'ennemi qui se fait plaquer au sol par Evor, violent. Sur le plan suivant, nous sommes clairement durant le raid d'une forteresse anglaise. On peut voir une baliste sur les fortifications en haut au centre. On en a dit que c'est un raid sur une forteresse anglaise au vu de l'architecture de cette dernière. Ici, on voit qu'on pourra céder d'armes de siège pour effectuer des raids plus efficacement. Ou alors la séquence est tirée d'un moment du jeu bien spécifique et on pourra pas toujours se servir de ce genre d'équipement. Eivor lance deux haches, c'est une compétence d'après les dernières informations d'Ashraf Mail, qui sera du coup débloquable en jeu et non pas disponible dès le début du jeu. Ici, Eivor n'a pas d'autre arme sur cette image que sa hache. On peut donc tout enlever à tout moment et avoir uniquement sur soi les armes que l'on veut utiliser on peut remarquer qu'il a une cape et on peut aussi remarquer que la tenue est différente de celle que l'on a vu jusqu'ici le thriller se termine comme il avait commencé sur le regard d'Eivor qui se ferme comme pour dire que justement l'histoire qu'il voulait raconter ici est terminée et on peut voir ici qu'il a une énorme cicatrice au visage qu'il n'avait pas par contre au tout début du thriller ce qui veut dire qu'éventuellement soit il sera marqué durant le jeu soit on nous a pas tout communiqué au niveau de la personnalisation du personnage et on pourra du coup lui implanter des cicatrices où on le souhaite dans Origins et Odyssey les venait se poser sur notre bras, ici le corbeau se posera sur l'épaule d'Eivor. D'ailleurs, sa modélisation est magnifique au niveau du plumage et des textures. Le corbeau faisant évidemment référence au dieu Odin, on peut supposer que le personnage aura un lien particulier avec ce dieu. Et bah du coup, euh, c'était assez maigre au niveau contenu, on va se le dire, par rapport aux images de la semaine dernière, il n'y avait pas énormément de choses à dire, mais il y avait quand même quelques petits détails qui étaient à soulever. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, partage, et tout ce qui s'ensuit en dessous de la vidéo, ça fait plaisir, ça encourage, c'est la récompense, c'était The First Day Eval en direct de la C Experience. Salut tout le monde. Paix,